Salut salut, ici c'est Rex Potam et on est parti pour un nouvel épisode de Compotam c'est l'épisode numéro 18. Euh, bienvenue et tout d'abord si tu n'es pas abonné et si tu n'as pas activé la cloche, euh, ben, je t'invite à le faire parce que ça peut m'aider. Euh, et si tu aimes cet épisode, n'hésite pas à me laisser un pouce voire un commentaire, euh, je serais ravi d'échanger avec toi. Voilà ce que j'avais d'abord à dire. Euh, cet épisode aujourd'hui est différent de tous les précédents, dans le sens où ben on va arrêter pour un petit moment le concerto pour piano. Et euh, aujourd'hui, je me lance un petit défi. Euh, C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et euh, j'en profite aussi pour revoir un petit peu euh, mon organisation. Donc la deuxième caméra, je l'ai placée un petit peu plus loin. On va voir ce que ça donne. Coucou. Euh, voilà, histoire de faire un montage un petit peu plus d'ambiance. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc c'est un petit défi, c'est-à-dire que je vais partir de feuilles blanches. J'ai un petit peu plus de temps que, que d'habitude ce soir, donc euh, bah, par contre je, je travaillerai un peu plus sur le montage parce que ne faut pas que la caméra, que l'épisode la, que dure quatre heures non plus. Euh, L'idée que j'ai ce soir, c'est en un temps plus ou moins limité, c'est-à-dire sur cette soirée, euh, faut compter 3-4 heures, grand max, partir de rien du tout et écrire une chanson. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qui se fait régulièrement euh, sur euh, YouTube et je me suis dit bah tiens pourquoi pas à mon tour essayer euh, de faire ça. Alors euh, je pars vraiment sans idée préconçue, c'est-à-dire que je me suis dit de, que je pouvais faire ça il y a allez il y a une heure le temps de préparer un petit peu le matériel dans la pièce. Euh, donc, effectivement, je pars de zéro. J'ai pas d'idée de mélodie, j'ai pas d'idée de texte, j'ai l'idée de rien du tout. Euh, la seule chose que je me suis dit, c'est que pour le texte, eh bien, je vais partir d'un dictionnaire que voici. Voilà, hein, un bon vieux Larousse. Non, c'est un Robert. <rire> donc, un bon vieux Robert euh, que je vais ouvrir au hasard pour piocher, on va dire, cinq mots et à partir de là construire un texte et une chanson. Euh, pour la chanson, je ne sais pas encore quelle sera sa structure, ça va bien entendu dépendre du texte, mais ce qui est sûr, c'est ce sera une grille harmonique simple, alors soit du bon vieux euh, 6, euh, 4, 5, 1, ou d'une du, petite grille de blues, je sais pas encore du tout. De toute façon, il euh, y aura des temps... Euh de montage où je ferai certainement des accélérés parce que je vais pas te montrer un peu tous mes temps d'attente et de recherche mais l'idée c'est ça c'est d'essayer de, de construire en un temps limité et puis on va, on va y réussir en hein, tant à faire, euh, de faire une chanson on verra ce qu'elle vaudra on verra ce que j'en ferai par la suite peut-être que ça vaudra rien du tout on verra bien <rire> mais en tout cas c'est l'idée de ce défi et donc et eh ben c'est parti alors première chose donc on a dit qu'on allait euh, « Chercher quelques mots au hasard dans le dictionnaire. » Donc, jour Désintoxiquer », le verbe. Ok. « Ogre ». Déterminer, le verbe, je vais essayer de prendre un peu plus sur la fin, parce que j'ai l'impression que je tombe souvent sur l'aider. Euh... Précéder, d'accord, beaucoup de verbes, hein. <rire> user, on va dire que quand c'est le verbe, on peut prendre le substantif, hein, parce que sinon, euh, voilà, donc là j'ai cinq mots, donc quatre verbes. Désintoxiqué, ogre, déterminé, précédé, usé. Je reprends un. Si c'est un verbe, je le prends pas. Eh ben, c'est encore un verbe. Allez, document. Autant les cinq premiers, je me disais, celui-là, il va pimenter un peu. Euh... Parce que je vois pas le rapport avec les autres. Mais c'est pas grave. On va essayer de construire donc un texte à partir de ça. Euh, bah allez, c'est parti. Hein. Euh, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est prendre du papier. Parce que quand j'écris un texte, j'ai besoin. Je suis un vieux moi. J'ai besoin d'un stylo, d'un crayon au moins pour poser des idées. Donc Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça Désintoxiquer, ogre. Donc là, on est dans le domaine un petit peu, peut-être de la nourriture. De l'excès. Ouais. Déterminer, précéder, user. Et document. Ouais, euh, on va partir un peu sur le thème effectivement de l'excès, euh, à cause des deux premiers mots. Alors le document, ça, ça rend tout de suite quelque chose un peu plus sérieux, un peu plus formel. Est-ce que c'est un contrat Est-ce que c'est, euh, je sais pas, moi un vieux parchemin retrouvé au fond d'une armoire euh... usé C'était le verbe usé, mais effectivement ça peut être un document usé, ça peut être un parchemin. Donc du coup, je m'en fous déjà avec d'autres mots, parchemin, excès, précédé. Quel est le document si c'est précédé de la mention, machin, nanana. Pourquoi pas, je ne sais pas du tout. Euh... Ah... Et déterminé, déterminé, déterminé, déterminé. C'est le seul où je vois pas du tout comment je vais m'en servir, mais on va aller. Euh, ouais, donc euh, l'idée un peu c'est de partir donc sur l'excès et le document. Donc je une petite histoire qui serait construite autour d'un document que je trouve et qui parle d'un ogre qui serait par exemple, je sais pas, parti en cure de désintoxication pour avoir mangé trop d'enfants, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Euh, donc du coup, le premier couplet, il est évident. Enfin c'est évident, non, c'est pas évident, mais le premier couplet qui va être soit un premier couplet, soit une intro, ça va être la découverte de ce document. Et puis après l'idée, bah, ça va être de le lire. Hein. Tout simplement. Donc quelque chose d'assez, euh, d'assez, comment dire, d'assez euh, engoncé dans la façon d'écrire, d'assez formel, euh, certainement d'assez vieillot aussi, en utilisant des vieilles locutions, des choses comme ça, je sais pas encore trop, peut-être qu'il faudra que je fasse quelques recherches. Mais voilà un peu le.. L'idée du truc. Donne-moi un mot un mot qui rime avec étrange. Orange. Ange, ouais. <rire> Après, ça peut être une, euh, une fausse rime. Ben, je... Ça risque d'être un poil surréaliste. Hein. Pourquoi pas? De toute façon, déjà avec Ogre, ça annonce un peu la couleur. Hein. Après, il faudra trouver un titre bon donc là je voilà au fond d'un coffre poussiéreux perdu dans mon grenier miteux je fis cette découverte étrange sous une pile de pulls oranges faut <rire> ça coupe très bien, hein donc on est bien d'accord que pour l'instant j'ai utilisé aucun des mots mais du coup comme j'ai parlé euh... non j'ai pas encore parlé du parchemin Je vais pas euh, utiliser tout de suite deux mots d'affilée parce que je pourrais dire un document usé, hein, parce que je pars sur l'idée d'un parchemin, mais ce serait trop facile. Euh... Euh... Qui sait ce qui poussa ma curiosité à déplier ce parchemin usé? Euh... Qui sait ce qui poussa ma curiosité à déplier ce parchemin usé, à vouloir déchiffrer ce document, dont la graphie me prend des merveillements Ok, donc on a utilisé « usé », on a utilisé « document », je pense que j'ai pas encore tout à fait la fin et notamment il y a un si le dernier mot était est... utilisé le mot déterminé il me manque la dernière phrase il me manque la chute on va dire que sur le... la durée on va on va trouver là il s'agit maintenant de commencer à se dire qu'on va peut-être mettre ça en musique euh... il me manque un titre aussi peut-être dépendre de la dernière phrase donc là pour l'instant je sais pas alors bien ancré en Do majeur. <sus> bon... Euh... Ouais, pourquoi pas. <sus> Au fond d'un coffre poussiéreux. Okay. Alors... Un petit piano. Euh, le titre on verra plus tard, on est en 2021 jusqu'à preuve du contraire, je pense que je ferai le montage cette année, <rire> euh, non, attaque, non, ctrl N, non tu veux pas, c'est parce que c'est ctrl A pour rajouter une piste gamin, alors on va se mettre un petit comme ça, Oui, T'as raison, groupe void. <rire> euh... Tac, on a l'air d'être parti pour être en Do majeur. Hein. Euh... Ouais, C'est pas du tout ça l'arrêt, mais on est d'accord. Hein. Euh... C'est le truc qui était de poser les choses. Ah, déjà, tu vois, déjà on n'en est pas enlevé. Papa, papa.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 Euh, alors pour l'instant je vais pas le mettre dans mes compos parce que je sais pas du tout où je vais j'ai un truc qui s'appelle recherche et qui est là pour ça, donc ce sera song neuf ben, du coup trop rapide c'est ça, c'est plutôt dans ce... Dans ce truc là, euh, petit truc pour être tranquille, pour que ce soit pas trop moche à la voix quand je travaille. Je dis aux notes d'être toutes liées. Alors on va mettre une ligne de texte déjà et c'est là où je bute c'est dommage cette dernière phrase donc on verra bien mais déjà oh coffre poussiéreux. J'ai l'impression que ça va être plutôt du 6, ouais, on laisse ça. J'ai été un peu, peut-être plutôt du 6-8 en fait. C'est une idée parce que du coup ça fait une émiole. C'est-à-dire que sur un temps qui est normalement ternaire, on fait une découpe binaire. Alors, normalement ça va être... pam pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tu vois, l'idée c'est que bah, tu découpes en deux au lieu de découper en trois. Euh, la caméra elle est là, oui. Euh, voilà. Ok, euh, ça peut-être que ce sera plutôt comme ça, il faut rester léger. Ok, euh, ouais c'est un début, c'est un début, maintenant il va falloir poser... Un piano là-dessus, pour l'instant je le fais en mode piano-voix, je verrai pour l'instrumentation, ce sera peut-être pas ça du tout, mais euh, ça permet déjà de, de déchiffrer, la de défricher, hein. déchiffrer, défricher, déchiffrer c'est l'inverse, c'est quand tu déjà la musique. Là je défriche, je construis la musique. Euh, est-ce que du coup je fais des départ direct voix, ou est-ce qu'il va falloir une petite entrée au piano, ce qui ne m'étonnerait pas du tout euh... Pour l'instant, je fais direct la voix, on verra pour l'intro, après. 8h30. 52 minutes que je tourne. D'accord. Du coup, je vais faire la levée tranquille. Euh... ça fait très... Euh... oui, bah oui, c'est une carte à vide pour finir, c'est pour ça. Ça fait un peu médiéval comme ça, ça fait un peu... Euh... Peut-être aussi un peu champêtre. Moi, j'imagine ça... Euh... Tu vas rire, hein, mais dans les... Dans les dans les vallons, un peu dans les montagnes... Euh... Type montagne suisse, tu vois, un petit peu... Euh... Il y a presque du yodel là-dessus. Je sais pas yodeler, me demande pas de le faire. <rire> Ce serait une catastrophe. C'est une technique vocale qui est super complexe. J'ai oh, jamais réussi. <rire> Donc on va pas sur lancer Non, je veux pas. Le fils cette découvert et étrange, sous vu le pilote de pulls orange. À Monsieur Logre qui toujours fait le fier. Tu vois, un, un peu. À, à Monsieur Logre qui toujours fait le fier. Tu vois, c'est, quand même ami, mais ami parlé. Au fond d'un coffre poussiéreux Perdu dans mon grenier miteux Je fis cette découverte étrange Sous une pile de bulles oranges c'est ce qui se va, ma curiosité, à déplier ce parchemin usé, à vouloir déchiffrer ce document dont la graphie me prit D'émerveillement Je souciais le préfet tout cri, mention précédée du jour de notre ère, ordonne! L'inquiétude de nos petits, à monsieur de l'ogre qui toujours fait le fier. Un mois de désintoxication séant, sans glace ni bonbon ni enfant, le succès de l'entreprise sera déterminé par... Mais le papier était déchiré. Ça fait 2h26 que ça tourne. Ce que je te propose, c'est que, bah, on a posé la structure, on a posé le texte, on a posé l'harmonie, on a posé la, la mélodie, on a même posé la mélodie avant l'harmonie. Euh, ce qui n'est pas le cas souvent chez moi, mais c'est vrai que quand je commence par le texte, c'est plus logique de travailler sur la mélodie d'abord que l'harmonie. Euh, on a des petites choses un petit peu sympas là-dedans, euh, pas tout loin de là, euh, mais ce que je te propose, je vais m'arrêter là. Euh, dis-moi dans les commentaires si cet épisode t'a au moins amusé euh, tu peux t'abonner hein, toujours, je t'invite à le faire si tu veux avoir les prochains épisodes moi je vais rester là euh, en rester là au moins ce soir sur ce truc là euh, ce que j'en ferai, j'en sais rien peut-être je pousserai le vis jusqu'à le mixer euh, et à le chanter et à le mixer pour voir ce que ça donne, pourquoi pas, ça pourrait être marrant euh, mais en tout cas, peut-être l'instrumentaliser d'une façon un peu plus intéressante que juste le piano. Je sais pas du tout ce que je vais faire. En tout cas, pour ce soir, c'est suffisant. Euh, J'ai déjà pas mal de montage à faire avec ça. Euh, J'ai pas beaucoup utilisé la caméra de là-bas, donc coucou à la caméra de là-bas. Euh, en tout cas, merci d'avoir suivi et euh, à bientôt. Ciao, ciao.